1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, les JO sont politisés, nous on est content de retrouver l'ami GLG. à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit JT du Geek du vendredi 10 décembre. Je suis GSG, votre audioeur d'acron se donne rendez-vous tous les mardis et vendredis pour le JT du Geek, bien évidemment. Votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé by GSG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace à nos tipeurs. Encore une fois, l'émission fonctionne au café, plein de café, plein d'émissions. Pour l'instant, le mois dernier, vous avez acté que bah, vous voudriez, par exemple, trois émissions, deux émissions par semaine. Tous les mardis et vendredis, on remercie nos tipeurs. Nos derniers tipeurs sont Sébastien Poulet. Alors, il en a mis deux cette mi. <rire> Je regardais regardé ce matin, j'ai ah, il y a deux tipis, sympa. Toujours le même. <rire> Sébastien, Sébastien, Sébastien Poulet qui a fait un gros tipi euh, mercredi lors du live, encore une fois, sur Twitch. Ça fait plaisir. Spéciale dédicace également. À tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Ça, encore une fois, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube, bien évidemment. Et une spéciale dédicace, bien évidemment, à tous ceux qui mettent aussi un petit commentaire. Puisque, parce qu'avec un petit commentaire, ça euh, va le faire. Voilà, c'est ça. Je vous rappelle également que cette émission est également enregistrée, mais également diffusée en direct sur Twitch. Oui, c'est la nouvelle folie Twitch et tout. Alors, je sais que les horaires vous arrangent pas, mais tous les enregistrements que je fais des émissions pour YouTube, je les fais en live sur Twitch. C'est-à-dire, actuellement, je suis sur Twitch à 4h du matin, certes, mardi et vendredi mais vous êtes quand même trois en ligne à me regarder et ça fait plaisir <rire> <Coucou YouTube. rire> voilà. donc voilà et je sais que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint ça fait extrêmement plaisir on est vous avez déjà 95 à me follower sur twitch et trois, à vous êtes abonnés puisque je vous rappelle ceux qui ont un compte amazon prime si vous êtes dans votre administration amazon prime vous avez droit avec un à votre chaque fois que vous avez un compte amazon prime de suivre une personne sur twitch non, bah autant que ça soit moi, <rire> par exemple. Mais on a déjà trois qui l'ont fait. Donc ça veut dire que ça vous coûte rien en plus. Et vous pouvez directement vous abonner à la chaîne. Et en théorie, il devrait y avoir du contenu supplémentaire. Donc merci encore une fois à tous ceux qui suivent ça sur Twitch. Alors je rappelle, mardi, vendredi, 4h du matin. Tous les mercredis, on fait un GLG par en live sur Twitch uniquement à 16h. Alors que vous ayez de compte ou pas de compte, vous pouvez quand même vous connecter sur Twitch. Le lien est dans la description et vous pouvez quand même regarder. Il n'y a pas de, de restrictions. Il y a également un euh, Mystery Box. Tous les déballages de la Mystery Box qui sont normalement pour le dimanche YouTube sont faits en enregistrement Twitch en live le samedi. Bien voir, à 10h du matin pour vous. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Hein. Y a, maintenant, vous ne pouvez pas me dire, hein, j'ai loupé, euh, je ne pas. Maintenant, tu savais. Voilà. Bonjour à, à 90 matin. bon de rire. Euh, oui, bah, écoute, euh, c'est qui est... Vi... Vi Vinote, Vinote V. Vinote TV, je dirais TV. Oui, ben à 4h du matin, en même temps, hey, on a tous les insomniacs de, de, de, de Twitch et tout. Euh, voilà. En même temps, voilà, mais ça, peut, euh, ça peut le faire, si vous avez un peu de temps à perdre, bienvenue, bienvenue sur le du Geek. Oui, mais après, parce que l'émission, après, comme ça, je l'enregistre, la, la, je et après, je la mets sur YouTube, comme ça, vous l'aurez à YouTube à 6h du matin, soit midi pour moi, pour le petit-déjeuner. La minute petit de t'as oublié ou quoi <rire> Bon, allez, <rire> on commence bien Alors je rappelle, Aliexpress vous propose tous les jours des deals du jour que vous trouverez sur mon site, qui s'appelle jtgeek.com, comme en bas et tout, ou euh, Skyphone un peu moins, mais bon voilà. La promo du jour est nulle, euh, un rasoir électrique, quoique le mien il commence à être un peu fatigué, hein, mon rasoir chinois et tout, qui valait pas cher. 35 euros un Philips, j'aime pas mal. Les petites culottes, je suis pas sûr qu'il y ait ma taille. Hein. <rire> et la valise, pour aller au sport, on en parlera, je ne vais plus au sport, c'est le sport qui vient à moi. Bon, après, demain, il y aura des trucs nuls, aussi. Le 12-12 Alors, je sais pas si vous, mais nous, en Asie, tous les sites vont nous faire un 12-12, 12-12, hein. et tout, parce que ça sonne bien, ça fait avant Noël et tout, alors que normalement, il n'y a pas de Noël, mais enfin, bon, en Asie, il n'y a pas de Noël. Le Bouddha, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de Noël. Euh, il y a aspirateur Xiaomi à main, 57,47 euros, pas cher, voilà. Encore une fois, vous retrouvez tous ces liens sur <rire> JT Geek, par exemple, voilà. Bon, allez, on commence un peu avec les news, le guide TV, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. vous retrouvez bien évidemment là-dessus toutes mes vidéos, sauf les vidéos Twitch. Apparemment, le player qui est intégré dans le script ne prend pas les, les Twitch et le script que Twitch donne, il faut mettre une URL dedans, ça marche pas. Ça gros, gros, gros, ça marche pas. Voilà. Donc, pour l'instant, je mets que les vidéos YouTube, mais c'est pas grave, puisque en, sur le Twitch, il y a plus, parce qu'il y a avant l'enregistrement et après l'enregistrement, et sinon, vous avez la vidéo YouTube directement au format il vous plaît bon? Allez, on parlera bien du euh, nouveau Motorola, enfin du Moto Edge X30. Alors, bon, bien évidemment, Motorola qui appartient maintenant au groupe Lenovo se devait de sortir quand même un téléphone qui puisse un petit peu redorer le blason de la marque puisque bah voilà toutes les toutes les marques font la même chose mais il faut quand même des téléphones qui sont pour 500 balles on a quand même maintenant de très très bonnes machines et on était assez impatient de voir arriver Motorola dessus alors Motorola nous arrive avec un X30 Edge voilà, qui arrivera sous deux déclinaisons une caméra une déclinaison avec une caméra frontale euh, en pulse display et une caméra frontale sous l'écran au niveau des caractéristiques c'est pas mal 6,7 pouces OLED Full HD Très bien, ça suffit, en même temps, moi j'ai à peu près euh, mieux que ça sur mon truc, mais je le mets toujours en Full HD, parce que 4K et tout, ça bouffe de la batterie, puis bon, pour aider mes mails en 4K... On a compris <rire> voilà. euh, Full HD, taux de rafraîchissement 144 Hz Ça encore une fois, c'est de l'adaptatif Moi, généralement, il est toujours en 60 Hz mais Bon, après, voilà, on veut tout pour mettre rien C'est à dire, on l'a, au cas où Mais on s'en sert pas Bon, une des grosses particularités, c'est la caméra frontale Avec une 60 millions de pixels en caméra frontale Et voilà, donc Motorola Un combiné impressionnant de 60 millions Avec une taille de capteur de 1.1-2.8 Je sais pas tout ce que c'est, mais on s'en fout ceux que ça intéresse seront contents d'avoir l'information 60 millions de pixels, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème hein, entre les caméras arrière et les caméras avant où on a quand même une très très bonne qualité avec les caméras arrière et la caméra avant est jamais ouf hein, parce qu'encore une fois c'est la taille du capteur et tout là ils se sont dit on va quand même mettre ce qu'on peut hein, 60 millions de pixels à l'avant c'est un des premiers à avoir autant je pense de mégapixels avec la caméra frontale encore une fois, si la caméra est bien de bonne taille et pas microscopique comme ça, qu'elle prend bien les pixels, ça peut, être, ça peut être intéressant et on peut enfin avoir une alternative avec une caméra frontale qui, qui déboîte un petit peu. Bon, l'écran OLED 6,7 pouces, ok, euh, la caméra 101 pixels, intéressante, on va parler plutôt des caméras arrière. À l'arrière, une caméra 50 de pixels Omnivision. Étonnamment, ils n'ont pas mis du Sony pour faire mettre de, de l'omnivision. Un capteur OV501.155 avec stabilisation d'optique de, de l'image. Donc stabilisation optique. Hein, ça a l'air nu. Il doit certainement y avoir un OIS numérique, mais il y a une certaine stabilisation optique aussi pour la stabilisation. C'est pas mal. Euh, des gros pixels, ça c'est bien. Ça permettra en fait de mieux capter la lumière. Un deuxième capteur de 50 millions de pixels, un ISO cell 55 gm 1 voilà. Et un troisième pour la profondeur de champ de 2 millions de pixels. Pas mal, hein Bon, vidéo en 4K et tout. Je pense qu'au niveau de la photo, il va... Voilà, encore, bon, il y a, il y a du potentiel. Après, à voir... est-ce qu'ils ont bien géré le logiciel moi, j'ai envie de dire oui. Bon, après, un niveau Snapdragon 8 Gen 1, donc c'est en fait, c'est un des premiers téléphones à être annoncé et commercialisé quand même avec ce nouveau processeur Snapdragon qui vont plus appeler leur processeur 888, 888 ou 898, mais qui vont bien l'appeler 8 Gen 1. Et après, il y aura certainement un 8 Gen 2 pour la série 8. Il y aura certainement un 7 Gen peut-être, un 6 Gen pour, la, pour reprendre les séries 600 et 700. Bon, 256Go de RAM, 12Go, 12Go de RAM, 256 go de ROM, une batterie 5000mAh, une charge rapide 68W, et encore une fois, un des nouveaux intérêts de ces nouveaux processeurs de 8 Gen 1, c'est que normalement, ils sont 30% plus puissants, mais surtout, apparemment, 30% moins énergivores. Ça veut dire qu'on ben, devrait consommer moins de... On devrait avoir encore plus de puissance et consommer un peu moins ou alors consommer beaucoup moins à puissance équivalente. Donc c'est quand même assez intéressant, ça veut dire bah, imaginez vous prenez n'importe quel téléphone et vous dites je vais rajouter 30 d'autonomie avec, ça veut dire bah si tu utilises 10 le heures ton téléphone et que enfin 10 le heures oh là là, tu arrives au bout et eh ben tu pourras rajouter 3 heures presque. Ça paraît quand même plutôt intéressant. Charge rapide 68 W on est dans la base. Moi j'aurais bien aimé les prix par contre il hein, ils commencent à 500 dollars hors taxe encore une fois en Chine pour la version 8 plus 128 ce qui irait très bien en même temps, hein. la version 8 plus 56 fera 532, la version 12 plus 56 ne fait que 627 dollars, 650, euh, 650, ouais, ça fait 600, un bon 600 euros hors taxe, c'est pas délirant, c'est pas délirant par rapport aux caractéristiques, est ce qui est un peu annoncé, après 12 gigas de RAM, je ne suis pas convaincu que vous en ayez vraiment besoin, mais bon, pourquoi pas, je trouve le téléphone plutôt intéressant. Et vous remarquerez que j'ai mis un petit logo, vous êtes 6 en ligne. Alors, euh... c'est l'ouverture du capteur, de. Euh, me semble. Oui, bon, après, ça, c'est pas trop ma spécialité, malheureusement. Quand euh, de te retrouver sur Twitch, tu gères Mais bah, écoute, merci Morph <rire> avec, avec plaisir, content de te retrouver aussi à cette heure bien matinale Mais je sais hein, que d'après, il y en a beaucoup aussi qui bossent la nuit Il y en a beaucoup, euh, moi qui travaille dans une boulangerie industrielle Je savais que c'était à peu près mes heures <rire> c'est à, à peu près mes heures de lever aussi quoi. Voilà. Bon on parlera également du Oppo Fine Alors, Je ne sais pas si moi, moi, par exemple je les suis sur Instagram Je ne désespère pas qu'un jour ils me remarquent Ils disent « Ah oh là là, mais c'est GG qu'il nous faut !» donc ils vont proposer bien évidemment leur téléphone pliable, alors on en avait déjà vu pas mal des téléphones pliables et tout et c'est vrai que je suis allé les voir en magasin et tout, bah, c'est mignon leur téléphone pliable mais ça a l'air quand même par rapport à moi qui est quand même un peu toujours sur mon téléphone en train de cliquer là dessus pour aller, par exemple là j'ai une notification machin si à chaque fois il faut que je l'ouvre ou alors que ça soit sur le côté mais qu'on ait un petit écran et qu'on voit rien et que de toute façon à la fin je l'ouvre, je me dis le pauvre téléphone il fera pas l'année <rire> il tiendra pas la garantie, donc bon Oppo nous propose également une version pliable, ça tisse de tous les côtés, pour l'instant on n'en sait pas grand chose, on a, on a espoir qu'ils vont quand même apprendre un petit peu bah, des erreurs de tous les autres, hein, c'est-à-dire tous les autres fabricants, notamment Samsung, Motorola et peut-être Xiaomi, qui ont déjà fait des téléphones qui ont pas, voilà, de première génération qui n'étaient pas terribles, et là on pourrait arriver qu'un téléphone pliable... By Oppo, alors après Oppo a toujours été une marque quand même relativement chère. Hein. Donc après, est-ce qu'il va être trop spéqué, bien cher, uniquement vendu en Europe? Est-ce que c'est juste un téléphone vitrine comme on avait vu avec le Fine X et tout comme ça, où ils nous font un peu des concepts, des trucs ultra chers que les gens n'achètent pas, mais pour dire technologiquement les gars, nous on est capable de le faire. Je vous rappelle Oppo était une des premières marques à faire des lecteurs Blu-ray. Avec châssis en marbre et tout. Enfin, un truc quand même plutôt chiadé. Voilà. Et des casques audio qui n'ont rien à envier aux meilleurs casques audiophiles du monde. Mais voilà, encore une fois, c'est une autre partie du groupe. Bon, le téléphone, je pense pas qu'ils aillent jusque-là. Euh... Oh, merci à Morphe, qui a pris un abonnement Merci beaucoup, mon pote On n'a pas vu le zombie Alors, le zombie, il est venu, mais il est parti rapidement. Hein. Alors, attends, peut-être j'ai pas mis... Euh... Attends. Parce que je crois que j'ai enlevé alerte aux box. Non, non, normalement il, euh, il a dû passer. Si vous l'avez vu passer, n'hésitez pas me dire. J'ai pas vu euh, le zombie. Normalement, il est là, l'alerte au box. Hein. Merci beaucoup à Mort de cet abonné. Et euh, merci. Donc, euh, New Sub, c'est pas mal. Il est apparu le zombie. Merci, euh, merci, Kurumi. Comment je dois t'appeler maintenant Kurumi ou Shabda ou je vais t'appeler Kouroumi, je vais, Kouroumi. Je vais Kouroumi. chier ton pseudo là, Tu pas de Kourumi, juste pour moi là Merci beaucoup, merci encore une fois beaucoup pour l'abonnement, ça nous en fait 4, et 5 viewers ça fait plaisir. Bon, les super promos de Noël encore une fois, donc ça c'est l'article sur le JT Geek que vous retrouvez avec tous les codes promo, hein. vous retrouverez bien évidemment cette sublime ce sublime aspirateur balai, j'ai pas mis le code, j'ai oublié. <rire> bon je le mettrai tout à l'heure, c'est pas grave bon, C'est le 12, après vous n'avez qu'à cliquer sur les autres C'est tout pareil, bon euh, le Loguik.tv, ça c'est bon Bon, on parlera également de la, de la, mystery, alors, de la mystery box C'est pas vraiment la mystery box Mais en fait quand je reçois des colis, généralement je les déballe avec vous Sur Twitch, comme ça moi généralement Je sais à peu près ce que c'est, sauf là par exemple, j'avais complètement oublié que iTunes, enfin Ugreen, m'a proposé de m'envoyer leur nouveau iTunes. On avait déjà testé le X5, on a le X6, machin et tout. Et j'ai plein de marques comme ça maintenant que c'est quasiment acté. Alors attends, Aaron TIO c'est pas sûr. Vega Ice, alors ça c'est un batterie externe avec un chargeur, c'est pas mal. J'ai une marque de casque qui s'appelle AI AI AI. Un A, un A, un I, un A, un I, aïe, aïe, aïe, aïe. trois 3 fois, aïe, mais euh, 380 balles les casques quand même, hein voilà. J'ai la marque One Audio qui va m'envoyer leur nouveau euh, casque USB Type-C, machin, qui va m'envoyer également leur casque audio, leur monitor, la marque Oclean qui va m'envoyer deux brosses à dents, leur nouvelle brosse à dents, la marque Aldocube un mini PC, e enfin, j'ai plein de, voilà, après, euh, généralement, les marques, as, hop, on a le X5, on a le X6, vous le voulez, je pense que tu auras le X7, et on a le même gars avec le Nubia Red Magic, où j'ai eu le 6, et elle m'a dit, au mois de janvier, sort le 7, vous le voulez, je fais plaisir, vos 600 balles, sûr que je le veux. <rire> et que, et que je vous ferai une review gratuitement, et tout, hein, la totale, full inclusif, hôtel, euh, déjeuner, et tout. <rire> Bon, on parlera également de la review de la semaine, le test du phone note 13p. Bon, encore une fois, il se négocie quand même à 120 euros hors taxe, encore une fois, chez Banggood. Alors, soit c'est le genre de truc, ça passe bien en taxe, hein. ça passe bien en TVA, ils sont pas très chers les téléphones, ça peut passer facilement en douane sans payer taxe, bon, encore une fois, c'est pas garanti. Un téléphone la balle, qui, malgré tout, a un bon écran, un processeur qui est suffisant, assez de RAM, assez de ROM, un gros processeur, et je trouvais qu'au niveau des photos, franchement, je trouve qu'au niveau de la caméra frontale, c'était vachement bien. J'ai fait quelques photos en extérieur et tout, et voir une vidéo, mais je trouvais que c'était vachement propre, encore une fois, pour un téléphone dont les prétentions ne sont pas celles d'être un photophone, mais j'ai trouvé ça bien et propre, et encore une fois, je pense que beaucoup y trouveront un petit peu leur bonheur. Euh, ça fait plaisir, force à toi tu nous regales. Eh ben, écoute, vous euh, me... Allez un casque qui fait <rire> mal, vous me régalez aussi, c'est un plaisir, franchement, euh, je crois qu'on en parlera dans, dans le live, c'est dans les, les sujets comme ça, mais le live, euh, c'était exceptionnel, <rire> j'ai trop kiffé, voilà. on parlera également des deux nouveaux Humidigi Bison, Humidigi qui re-utilise quasiment son bison X10 pour nous sortir un bison X10S et un bison X10G, même châssis, même téléphone, mais avec des configurations bien évidemment différentes. Lancera la 1, la série Bison a le même design élégant que le Bison X10, hein, avec le même look, mais forcément, ils seront moins spéqués pour être un petit peu moins chers. Ça leur permet en fait de réduire vachement le coût. Après le gros souci, c'est que c'est marqué directement dans la news, c'est que c'est un processeur Unisoc quoi. bah pour réduire les coûts, il y a une grosse partie des coûts, c'est le processeur et on va se retrouver avec du une chaussette. Non mais voilà, bon le T310, je sais pas, on avait déjà testé le T600 et le T800, c'était déjà pas ouf quoi, après c'était les tablettes et tout, c'est vrai que c'était, c'est pareil, mais c'était un peu plus grand, voilà. là on se dit, ah, T310 euh, gravé à 12 nanomètres, voilà, quand les nouveaux processeurs, les derniers sont en 4, 6, euh, bon bah là, pff. Ouais, voilà, bon c'est vraiment pour réduire les coûts. Après encore une fois on n'est plus du tout en deal avec Humidiji, on a repris la news puisque, ben, puisque voilà, ça fait un peu de la news, et encore une fois on est là pour relayer l'information, mais euh, ouais, il me les enverrait je dirais bah ouais comme une le faut, je dirais soit vous me donnez un petit, un petit quelque chose pour payer le monteur, soit euh, non quoi. Bon, on parlera également du live du mercredi, puisque c'était un peu l'idée. Tout le monde me dit « Ouais, il faudrait faire des lives et tout, c'était bien et tout. » J'ai dit « Mais écoutez ce qu'on fait, on fait des lives uniquement sur Twitch. » Voilà. Donc le live, c'est tous les mercredis à 16h pour vous, puisque 16h pour vous, ça fait quand même 22h pour moi, donc 16h-17h pour vous, et donc du coup 22h-23h pour moi en Asie. Le live était très sympa, il n'y avait pas ouf de monde, mais il y avait quand même pas mal de monde, plus que la semaine dernière, ce qui est assez... Euh... Ce qui, est, ce qui est assez intéressant, on a passé un moment. On a notamment parlé d'une de mon nouveau chat. Je sais pas si on peut dire mon nouveau chat. J'ai pas trop le truc. C'est mon chat, non, c'est un chat hein, qui est venu là, qui était malade et tout. Il est venu devant chez moi en train de crever. Voilà, donc, je l'ai pris, je l'ai emmené au veto et il avait une inflammation de la trachée et donc ça l'empêchait de respirer. Et euh, voilà. Oh t'attendais encore un peu et, voilà, euh, gonflé, et pas voilà. Donc ben, je l'ai récupéré, et, alors, il se trouve que c'est un siamois, et que il est très beau, très gentil, et que, il en est à sa troisième jour d'antibiotiques, puis double piqûre, anti-inflammatoire antibiotique. Donc euh, aujourd'hui ce sera le quatrième jour à oh chaque fois, putain, chaque c'est 30, <rire> 30 balles. Chaque fois j'y vais, c'est 30 balles. J'y vois à chaque fois, j'y vais 30 balles, voilà. voilà je me plus les prix, maintenant aujourd'hui est c'est 30 balles. <rire> 7 jours, 310 balles. Enfin, 7 fois 3, 21, 210 balles. Voilà. Bon mais bon, le chat va bien après. Est-ce qu'il va rester avec moi Je pense. Après, si vous partir je redonnerai sa liberté cours vol, petit chat. Donc on a parlé surtout bah, du chat, hein, comment euh, quelle histoire, il est venu là, comment je l'ai sauvé, j'ai récupéré parce que j'avais pas d'animaux, enfin j'avais des poissons mais tranquille. Donc c'était mon premier chat hein, quasiment, euh, j'en voulais pas vraiment, euh, mais bon maintenant il est là, je l'ai sauvé, et il dort toute la journée parce que il est défoncé donc bon, c'est une histoire incroyable. Et puis je crois que sur la deuxième partie du de live on est parti complètement sur autre chose. <rire> On est parti complètement sur autre chose, c'était assez drôle. Et ça permettra peut-être de rythmer un peu les lives. J'ai pas mal de sujets à vous proposer, euh, notamment pour celui de mercredi prochain. Soit je vous parle de, des des 5, des 10, des, des, des, des 10 erreurs que j'ai fait sur YouTube. J'ai commencé YouTube en 2000... Euh, je crois 2007 les premières vidéos donc depuis 2007 à 2021 voilà j'ai essayé pas mal de trucs euh, ça marche pour moi ça marche bien pas aussi bien que des mecs qui ont des millions d'abonnés mais à mon échelle ça marche bien donc je pourrais faire une vidéo avec les 10 erreurs que j'ai fait sur youtube où euh, j'ai acheté un rameur sur des j'ai acheté un rameur chez les Il il a un décathlon en thaïlande et j'ai acheté un rameur et tout je l'ai reçu et c'est pas mal je me fais ma petite séance de rameur tous les matins et tout euh, voilà je vais devenir, euh, de devenir rond et belle, je vais devenir belle et zen <rire> par exemple, voilà. Donc le live de mercredi prochain, je verrai pour le sujet, mais euh, on a passé un très très bon moment, ça a fait trop plaisir. La vidéo d'hier, c'était bien, partagez vos abonnements multicompte Netflix avec Together Price, alors beaucoup m'ont parlé de Split, que je ne connaissais pas et tout, alors je connaissais le film, c'était trop bien en plus, hein, vous voyez, euh, une des continuités, le film Split, vous savez, avec Bruce Willis, au début, il se rend compte c'est un super-héros, et tout, avec Samuel Jackson, et puis après, voilà, après il y a le méchant, vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu un film de Chamalaman, euh, Bompassan, euh, Jimmy Jimmy, toi Bah bon, voilà, vous, vous chercherez. Mais bon, voilà, beaucoup m'ont parlé de split en disant, ah, split c'est mieux, plus c'est mieux, pep, j'en sais rien. Moi déjà, je ne connaissais pas. Et ensuite, bon, voilà, eux, ils m'ont payé pour faire la vidéo. Et moi, je trouvais ça très, très bien. J'ai découvert, beaucoup ont dû découvrir avec eux. Et je pense que leur plateforme évoluera en fonction de vos remarques, critiques et suggestions, bien évidemment. Euh, J'ai un peu les commentaires. Alors, on est à 5-6 viewers. Pas mal j'ai news que tu n'as pas de la filet bien sûr Bah tu me l'envoies sur line euh, comme d'habitude t'as mon line 2007 oui c'est ça tu me l'envoies sur line euh, le truc voilà tu me l'envoies sur line la news et puis euh, je verrai comment je protège l'information Bon, les reviews à venir. Aujourd'hui, ah, j'ai oublié de vous parler. Aujourd'hui, il y a la vidéo du détecteur de monoxyde de carbone. Je voulais reprendre. Enfin, je l'ai je, je fait tout à l'heure. <rire> je dis, ah, Il faut absolument que je mette la news. Aujourd'hui, détecteur de monoxyde de carbone. Qu'on Et c'est le même. Euh, c'est un produit de la gamme X-Sense. X-Sense, on avait déjà testé les détecteurs de fumée. Les produits sont interconnectés entre eux. C'est-à-dire, s'il y en a un qui sonne, il sonne au début. Par bah, exemple, t'en mets plein dans la maison partout. S'il y en a un qui sonne, ensuite, il fait sonner tous les autres dans la maison. Bon, ça peut être intéressant s'il si y a le feu, par exemple, s'il si y a le feu euh, dans le grenier, par exemple, et que bah, tu n'es pas sûr, celui du grenier sonne, voilà et ensuite il fait sonner tout ce que tu as dans la maison. Donc si tu en as 10, les 10 sonnent en même temps. Là, tu es informé. Et ben un monoxyde de carbone, c'est pareil. Tu as un détecteur que tu peux emmener un peu avec toi, par exemple, à côté de la chaudière, ou tu as, as acheté un espèce de truc très chaud, tu pas sûr, tu peux l'emmener avec toi en disant s'il y a du monoxyde de carbone, ça va gueuler. Et ensuite, tu peux en acheter plusieurs pour mettre dans la maison, un hein, pour mettre dans le garage, un hein, pour mettre dans le grenier, hein, pour mettre dans une chambre. Si t'as acheté un espèce de, si t'as un chauffage que t'es pas sûr et tout. Et quelque part, sur le même principe, s'il y en a un qui sonne, il peut faire sonner tous les autres. Alors tu peux choisir, hein, tu peux faire des groupes de trois et te dire si celui-là sonne, ça fait sonner les deux autres et faire deux autres groupes. Mais et j'ai trouvé le produit vraiment génial parce que le monoxyde de carbone, comme m'a dit Google, c'est indolore, inodore et tu peux mourir. Tout ce qui est bon, comme le Covid. Ouais, Ça marche, ça marche aussi. Voilà, bon, ben bah après, euh, voilà. Donc, c'est la vidéo du jour à leur ligne depuis ce matin. Prochaine vidéo euh, demain, si VPN qui voulait encore faire une vidéo. Alors, je commence à manquer l'argument C'est chaque fois je, je leur dis, vous voulez faire sur quoi Alors, des fois, ils m'envoient des vidéos qu'ils ont fait faire par des anglais ou des américains et m'ont dit, on veut la même en français. Donc, là, c'est facile, mais là, il mec, la plus sujet. Parce que le mois dernier, on a fait deux, on a fait une par mois là, et là, euh, cette semaine, ça sera bah comment regarder le. Le moto, le, la Formule 1 et le MotoGP gratuitement en streaming. On trouve une solution, on vient à la RTBF, on en parlera demain dans la vidéo. Ça permet bah, de faire une vidéo et puis de, de mettre en avant leur offre et tout. Euh, bon, on commence à manquer un peu de matière. On parlera du Nibot Nomo Q1, un espèce de robot aspirateur. Je vous fais voir ici, avec une station un peu de l'espace avec un, un aspirateur. Il est pas mal, il est lidar et par rapport aux autres, il n'a pas le lidar dessus, il a le lidar à l'avant. Qui fait qu'il est plutôt efficace au niveau de la détection et tout il aspire pas mal euh, malheureusement je pense que le produit est assez récent euh, première fois que j'ai testé c'est de la merde d'accord ensuite il y eu une mise à jour quand j'ai commencé à faire mes plans et tout et là après quand j'ai fait mes tests c'était pas mal et quand j'ai fini mes tests et eh ben euh, je crois que c'est hier et eh il ben, y avait encore une autre mise à jour, donc voilà, on voit qu'il y avait des petits soucis de lavage et tout, il manquait des petits endroits, mais on voit qu'il y a plein de mises à jour qui tombent, donc ça devrait corriger, il n'est pas excessivement cher, il fait 500$, dollars et pour 100$ dollars de plus, tu peux avoir un petit aspirateur à main et tout, voilà, c'est la promo euh, ou pas. Il est disponible sur Amazon, mais je crois que sur Amazon, ils ne veulent pas le vendre, hein, parce que 2171 euros, <rire> je crois qu'ils l'ont mis juste pour euh, le mettre. Après, normalement, je vais attaquer euh, demain, aujourd'hui ou demain, le robot aspirateur iMILAB. E oui, parce que iMILAB, ils font des robots. Enfin, font, les marques font tout. En fait, les Chinois font tout. Les cafés et tout. Le iMILAB V1, un robot aspirateur laveur. Oh, il n'est pas puissant du tout. 2700 PA. Laser. 541 euros. ou oh, ça c'est les prix Amazon. Ça c'est quand ils ont pas envie de les vendre, ils mettent des prix Amazon de dingue. Donc bon, à voir quel prix ils vont nous faire, parce que là, ce prix-là, c'est juste pas possible. C'est beaucoup trop cher. Et ensuite, donc là, le nomo, ça sera lundi. Mercredi, ça sera tellement le e-milab. Et après, il faut absolument que je fasse la Seiko Kinétique Premier. Puisque la marque m'a demandé, euh, Seiko m'a demandé s'il pouvait la mettre avant Noël. <rire> Elle les arrangerait. Donc il faut que je me bouge un peu le cul, parce que voilà. Donc je ferai la Seiko Kinétique Premier, qui est pas celle-là, là, là c'est la la rift Tiger que j'ai fait en vidéo d'ailleurs euh, avec mouvement de cigule et tout et euh, ça il y aura la la séco kinétique et je ferai une des pagani Pagani m'en bon, a envoyé 4 dont une qui est pas mal avec euh, plein d'écrans de voilà, on va dire qu'elle est chargée au niveau de, de l'écran j'aime plutôt beaucoup voilà bon hey, je vous rappelle vous pouvez également toujours me suivre sur instagram je suis très chat en ce moment voilà alors je vous ai mis une photo hier j'ai mis une photo de chat ça c'était avant donc quand je récupéré il était devant chez moi là Complètement en train, en train de cra avait cracher, euh, complètement à l'agonie et tout. Et là, euh, c'est trois jours après. Papa lui a acheté un petit coussin. <rire> je veux dire voilà, j'ai acheté du shéba Alors là, il mange pas parce qu'il, je pense qu'il est encore, et hein, encore un peu mal. Mais euh, je vais ai acheté du shéba un petit coussin et tout. Voilà quoi. Là, on sent avant après. Bah <rire> oui, en trois jours, on devient con. Hein, tu un petit coussin, tu sais, petit, petit truc moelleux là et. Euh, il... Et on dirait qu'il est bien validé voilà. et puis je vous mets également des stories si ça vous intéresse euh... alors attends envoyé par contre si j'ai testé, il m'a fortement baissé le débit, je ne sais pas si c'est le serveur oui on avait vu euh... concernant si on avait fait des tests. Moi, j'avais fait des tests, et c'est vrai que les serveurs qui étaient le plus proche de moi, comme Hong Kong ou l'Australie, ça marchait bien. Mais dès que je me connectais un peu loin, les débits étaient pas ouf. Hein. Euh, par exemple, l'Allemagne et tout. Après, on comprend ouais, les pays européens et tout. Mais je pense qu'ils ont des serveurs où il euh, y a beaucoup plus de, de débits. Enfin, Il y a peut-être moins de monde, il y a beaucoup plus de débits. Et puis après, je pense que ça dépend des heures et tout, comme tout quoi. Après, tu, tu pourrais essayer les serveurs streaming. Hein. Dans, dans la liste, ils ont des serveurs spécialement pour le streaming. Généralement, c'est les serveurs qui envoient un peu plus de steak. Alors, pas le rapport avec les steaks, mais c'est <rire> grave. Voilà. Bon, je vous rappelle, vous pouvez toujours écouter cette émission. Mardi, vendredi, je crois que même le mercredi aussi, il n'y a que le déballage en podcast. Je vous les mets en podcast également sur, alors il y a Soundcloud, euh, bien évidemment, dont vous avez le lien dans la description. Vous pouvez écouter sur Spotify. Vous mettez Spotify, fais-moi écouter JT du Geek. Non, vous tapez merci JT du Geek, vous les trouvez. Et euh, Podcast, non, Apple Podcast et euh, Amazon aussi. Parce qu'en fait, as un flux et après tu t'envoies le flux partout. Et c'est un peu ça maintenant. Les trucs de podcast, c'est ils te demandent un flux et après, après, ils te renvoient directement sur le flux de SoundCloud. Et puis voilà, quoi. Ils sont pas chiés. Ils sont pas chier, ils font pas chier hein. voilà. Bon, allez, on parlera des films et séries télé de la semaine. Euh, disponibles depuis quelques jours là sur l'internet. City euh, City Offline. Alors, je ne connaissais pas, c'est un film de 2008, apparemment, mais euh, Johnny Depp et Forrest Whitaker, quand même, donc je me suis dit, tiens, euh, gros casting, ça va être pas mal. Bon, ça parle de la mort de Notorious B.I.G., tu vois, aux états unis où lui, il est enquêteur et tout, bon, le problème, c'est que c'est extrêmement lent, euh... Voilà quoi, c'est extrême. Je veux dire, ça a l'air pas mal, mais c'est extrêmement lent. J'ai tenu une demi-heure après. Je dis c'est pas possible, c'est beaucoup trop lent pour moi. Moi j'aime bien le soir regarder aller un peu. Je m'éclate plus à regarder des vidéos YouTube que voilà. dis non, mais du coup, j'ai pas regardé. Je me suis dit, bon ben bah, je décroche, je fais autre chose. En parlant de faire autre chose cette semaine, j'ai regardé euh, Envers et contre tous sur Netflix, bien évidemment. Alors il y avait Envers et contre tous, il y a la première saison, et là c'est la spéciale Noël. C'est pas mal, c'est l'histoire de souffleurs de verre qui font des trucs et tout, c'est pas mal, et là c'est la spéciale Noël, et je vous cache pas, c'était quand même le, le deuxième, j'ai regardé la fin, le deuxième jour où j'ai récupéré le chat, et la meuf qui a gagné, elle s'appelle Kat, alors je vous spoil pas, mais bon, elle s'appelle Kat, comme chat, et elle est partie pour une association qui sauve les animaux, j'ai vu plein de signes, la lumière et tout, là, je me suis dit mais c'est bien sûr. Ça, plus le fait que quand j'ai emmené le chat, il me fallait une boîte pour l'amener chez le vétérinaire, donc je prends une boîte d'un robot aspirateur, je le mets dedans, j'arrive chez me je il oh, oui, pas mon chat, je viens de le trouver, et tout, voilà. Donc je l'amène et tout, et sur la boîte du robot aspirateur, il y avait un chat. Il y avait le robot aspirateur qui a un chat à côté. Tu vois Les six, quatre, les animaux, tout, là, c'est ma semaine. Oui, fabule. Les Deux, <rire> bon, j'ai réalisé, c'était pas mal envers contre tous. C'était une mini saison, c'était pas très très long. C'était euh, c'était assez intéressant. Et puis, bien évidemment, à partir du moment où j'en ai regardé un Netflix m'a proposé on me dit, Hey, dis donc, vous aimez bien ces conneries là Parce que j'ai arrêté des trucs du chocolat que <rire> français après, j'ai allé envers contre tous. Voilà, et là, il vous dit, Mais attends, mais on a total métal, <rire> total métal. Mais c'est quoi ben, C'est la même chose, mais avec des mecs qui font des structures et des machins avec du métal. Pas mal en fait tout le compte fait. J'ai regardé ça, c'est des petits épisodes, c'est pas très très long. Puis ils font des sculptures, des machins. C'est toujours très monté à la Netflix, ça veut dire que tu dis, c'est pas possible qu'en si peu de temps, ils finissent le truc, il est tout bancal, il le met dans la vitrine, il est tout beau, tout propre, avec l'éclairage et tout. Bon, c'est monté à la Netflix, mais c'était pas mal. Ils ont fait des, des sculptures, des trucs. Ouais, j'ai bien, bien kiffé, en fait, tout compte fait. Ça a bien occupé ma soirée, donc euh, j'ai validé. Voilà. J'ai regardé, alors, ça fait partie de mes titres un peu dans la description. J'ai regardé le cinquième épisode de, ou quatrième épisode de Hawkeye, la nouvelle série Disney Plus avec euh, le seul Avenger qui sert à rien, quoi. Bah, enfin, si, il sert, mais bon, à rien, quoi. <rire> c'est pas, moi, j'ai du mal. Enfin, bon, après, il est trop vieux, trop malade, euh, voilà, quoi. C'est toujours assez disparate. Il se fait défoncer, il se fait pas défoncer, il est trop malin et pas malin. Enfin, bon, c'est assez compliqué. Donc j'ai regardé l'épisode hier en me disant, bon, c'est vrai que j'avais regardé pas mal, je lui ai dit, les trois premiers quand même, c'est lent, mais bon, c'est vrai qu'il faut y poser l'histoire, c'est pas un nouveau personnage, mais c'est une nouvelle série, il faut l'introduire elle... Non, bon, c'est pas ce que je voulais dire, il faut... Oui, que quand on l'aurait bien, j'aurais bien un truc de... Bon, donc, sinon, bah, il faut la présenter, voilà, cette nouvelle euh, pétasse, là, elle comprend rien, voilà, un truc, hein, parce qu'il va y avoir une série avec les teenagers, un peu comme les titans, tu vois, euh, avec les gamins, et... Euh, et j'ai regardé les trois premiers, je me suis dit, ouais ah, c'est nul, puis c'est vrai que, bon, tout le monde était assez d'accord en disant, ouais, mais alors, il y en a que 6, 4, 5, 6, ça va être d'enfer, quoi. Bon, là, le problème, c'est que 4, euh, il s'est pas rien passé du tout. Euh, la sœur de machin qui arrive, là, ouais, ok, la montre, on on en apprend un peu plus alors du coup je me suis dit bon bah soit c'est moi qui ai pas compris soit c'était vraiment nul et il y avait la vidéo de Captain Popcorn le Captain popcorn et il est un peu d'accord en disant bah, c'est nul c'était nul et tout alors seule ce, histoire c'est apparemment peut-être le, le comeback de William Fisk là le gros méchant de Daredevil qui pourrait arriver dans les trucs Marvel et tout qui serait le gros méchant de l'histoire' qu'aurait racheté la tour Avenger que la montre pourrait soit Activer quelque chose dans la tour Avenger, parce que c'est la Rolex d'Iron Man, soit avoir des trucs à intégrer dedans, on ne sait pas. Enfin bon, voilà. bon l'arrivée, son arrivée à lui non, dans l'épisode 5, au moins, si ne vont pas le faire arriver dernier épisode à la fin, en comeback, en ah, ah, c'était moi, tu sais, euh, ça serait nul, fantomate <rire> Donc moi j'ai trouvé ça quand même relativement mauvais. Euh, c'est très très long, c'est très. Euh... Et comme il dit à un moment il y a une scène d'action sur le toit où ils se battent pour rien quoi. On ne sait pas pourquoi ils se battent, il n'y a aucun dénouement. On se bat, ah ah ah Bon bah on s'en va. C'est tout C'est tout, tout, tout comme ça. Voilà. Donc j'ai pas trouvé ça. Euh, j'ai pas trouvé ça de ouf. Hein, quand... <rire> Cette série et tout. Bon, j'ai regardé, bien évidemment, parce que voilà. <rire> Disney, plus, Disney, plus. Mais euh, je suis pas très fan. Je, je kifferai plus Boba Fett. Euh... Enfin. Non, putain, pas... Et pour Noël, c'est la fête. Il hein. y a Boba Fett. Il y a Matrix 4 là qui va arriver et tout, plein de trucs bien. Hein <rire> voilà. Donc dites-moi si vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé et puis bah voilà, on essaiera de se faire une opinion. Euh, alors, il n'a pas, il y a Watgard, il n'a pas Watchguard aussi. Ok, d'accord. Hola, hola, Jeff Nias, là vous êtes arrivé à la fin. Oh, c'est déjà pas mal. Euh, moi, j'ai trois frontières près de chez moi. C'est pratique pour les serveurs. <rire> c'est pas mal aussi. Matrix 4. Oui, bah ouais, Matrix 4, quand même quoi, un peu toute une génération. Euh, alors, on va arrêter l'émission ici pour les YouTubeurs, hein. comme ça, euh, ceux qui sont sur YouTube n'auront une émission qui dure que 30 minutes, et ensuite, on se retrouve en live, je vous parlerai de ce que j'ai lu sur, euh, sur Internet, sur Matrix, qui me paraissait assez intéressant, en mode spoiler, bien évidemment, voilà. Je remercie tous ceux qui sont passés me voir pendant cette émission, ça fait plaisir, vous êtes quand même relativement nombreux à au moins réaliser ça sur YouTube, et de plus en plus sur Twitch. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Gardez le moral, mettez un petit pouce en l'air Un petit commentaire, et moi je donne rendez-vous Demain sur Twitch à 10h du matin Heure France Pour la Mystery Box qu'elle a, elle m'attend euh, Elle est lourde, c'est du high-tech et tout Enfin du high-tech est là pour 30 balles hein. Mais euh, voilà, ça sera un peu la surprise Allez, bonne journée à tous, bye bye Donc restez là hein, les Twitchers Parce qu'après on se retrouve <rire> Fini l'enregistrement et voilà Comme ça que ça marche ça c'est bon. Voilà.